Oui, donc c'est euh, ah, voilà, c'est un problème euh, lictus linearis. C'est un insecte et il y a aussi un peu de champignons, mais ça c'est pas c'est pas le plus important. Le plus important maintenant, c'est les voilà, c'est ce problème-ci sur les palettes. Donc euh, et ici il y a même Ouais, le bois, mmh. ça, mais, ça, de... Voilà, il y a plusieurs palettes avec ce problème-ci, vous hein. voyez, Si dur là Oui, du, il voilà. oui, faut compter à partir d'ici. Celle-ci vient de rentrer non, donc, tout, tout ce qui est ah, là, ça vient de Tout ce qui mmh. est Thaïlande, c'est rentré. Et donc ceci c'est Inde, principalement? Non, c'est encore Thaïlande. Ah oui, mais c'est vieux disons. Ah, ah le oui, le Vietnam, oui, Vietnam, mais c'est resté, mmh. resté un an bah, bah, ici. Ouais, bah, bah, ok, je, je, je fais juste ici, le... Ici on ne remarque rien ici. Sur ces palettes... Ici il n'y a rien. rien du tout. Non, non, ici sont... on va regarder tout convenablement. Non. Et je leur fais faire au couvert pour essayer de. Voilà. Alors ici, je pense trente pour cent des palettes qui sont ils sont infestés donc il on a un de 60 mètres de long ouais ouais Partout, hein. Non, non, c'est ça. Quand, quand c'est des... Voilà, par exemple, les candelas. Celles-ci, elles sont, elles sont ça, impeccables. Ça là, là. et il n'y a rien. Non. Euh... Mais ça pourrait venir, hein. je ne dis pas que ça ne pourrait pas venir. Mais... Ça a démarré aussi ici. Hein. Oui, ouais, c'est Ici aussi, ça... ça commence, ouais. ouais ouais ouais Non, ça attaque. Hein. Ah, on en voit, voilà, ils sont là. Là c'est beaucoup de poids rouge. Ça, il ne s'attaque pas, ça. Oui, il est plus, il est plus, il est plus euh, dur. Hein. Ça va attaquer, Ça va attaquer. Ça va attaquer là-dedans Oui. Ça, ça va attaquer. C'est le même type de... même caractéristique de bois. Hein. Oh, C'est pas possible. Hein. Ah oui, oui, oui, je sais. Oh, quel bazar! En fait, ils, ont déjà, ils avaient déjà du bois malade et, euh, et, et ils savent qu'il est malade et ils leur fourguent. Hein. Et je ne sais pas avec quoi ils traitent, c'est ça le problème. Parce que ça m'a pas l'air. Euh, ça m'a l'air juste à un insecticide euh, qui ne doit pas être rémanent. Hein. Parce qu'on ouais, on en voit. Hein. Que la maladie elle est aussi chez des autres hein. parce que par exemple c'est palais ci oui. je n'en avais plus et j'ai été en chercher une douce je crois à à, chose, à, à côté de l'endorzelle chez stone ah oui stone oui on verse oui et il faire... oui. oui. en a aussi, je... en aussi hein. ça c'est les pavés oui. que vous avez acheté chez eux mais ben, il m'en fallait ça fait oui oui et ils en ont ils en ont aussi moi j'en avais plus et... il fallait un stock, oui, de, un stone, stock hein. de roulement à 60 ans. de